J'ai peur. J'ai peur du vide. Celui de l'existence. J'ai peur de moi. J'ai peur de ne pas tout comprendre. Pas tout entendre, de ne pas savoir t'écouter. J'ai peur de te blesser. De te briser. De te détruire. être toujours là pour toi. J'ai peur de ne pas pouvoir être. J'ai peur de ne pas y être à la hauteur. J'ai peur de mes démons, que je ne sais pas toujours maîtriser. J'ai peur de toi. J'ai peur de l'inconnu que tu es. J'ai peur de ta fragilité. J'ai peur de ce que tu fais ressurgir en moi. J'ai peur des choix que tu feras. J'ai peur pour toi. J'ai peur qu'on te blesse, qu'on te meurtrisse, qu'on te détruise. J'ai peur que tu fasses de mauvaises rencontres. J'ai peur que tu sois trop sensible. Que tu n'arrives pas à te battre. J'ai peur, peur, de, peur de, et de te laisser seul. J'ai peur de et la, te la laisser seul. du mien. Et j'ai peur de ces horreurs dans les faits divers. J'ai peur de la guerre, du terrorisme. J'ai peur de la montée de l'islamisme. De l'antisémitisme. Du racisme du Front National. J'ai peur de la folie de des hommes.